Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau dans sur la page, n'hésite pas à t'abonner, euh, de commenter et d'activer la petite cloche bleue pour me laisser les j'aime sur ma page. Donc euh, aujourd'hui nous allons travailler encore sur Word pour vous permettre à la maison de pouvoir mieux gérer vos, vos rapports et vos projets. Très simplement, aujourd'hui nous allons voir comment euh, nous montrer donc créer des sections. Créer des sections sur, sur Word. Donc vous permettre d'avoir peut-être la première page qui commence en I de, de, la, de, de, de, de 1 la à 10, donc ils vont aller de en chiffre romain et le reste va débuter en chiffre à chiffre normal donc cette fois tarder nous allons juste aller dans euh, <coughs> ce rapport vous allez voir que là j'ai pas encore numéroté tout ça et autres donc je vais juste numéroté je viens dans conception dans la insertion je voulais dire euh, numéro de page donc je viens sur Appuyez des pages, bas de page, tout ça, Donc vous allez choisir le style qui vous incombe. Bon, la plupart du temps, je choisis euh, celui-ci. Vous verrez là, a été numéroté. Et comme nous savons bien, euh, cette première partie commence suivant. Vous, vous avez bien vu la section 1. Vous voyez, non C'est niveau c'est section 1. Donc la section 1. Donc vous allez faire ce pas nous a. Allons encore qui cliquer au niveau de des trucs. Nous allons descendre. Nous allons descendre jusqu'au niveau jusqu'au niveau du sommaire. Nous allons ticker à ce niveau aussi Et nous allons venir dans mise en page, saut de page. Donc parce que vous avec moi, nous regardez bien là c'est la page 7. Et là, nous avons la page, la page 8. Donc, là, et là c'est bien la section, section 1. Section 1. Donc, ce qui veut faire, je viens sur mon sommet, la page de mon sommet, là, je précise, mais ben, la dernière page de la section, en fait, il vient sur mise en page, il vient sur saut de page. Je reclique encore dessus. Section 1, section 1. Oui, il vient sur mise en page, saut de page, il sur page suivante. Vous voyez un peu, j'écris ce moment-là. Comme ça, je reclique encore dessus. Section 1, section 2. Maintenant, ce que je veux faire, c'est quoi Ma section 1, je vais la numéroter comment je viens sur je clique là section une je viens sur numéro de page je viens sur format de numérotation Alors, je vais parler plus doucement j'ai juste sur insertion, euh, numéro de page format de numéro là je viens juste là je modifie ça en i donc revoit tout ce que vous verrez mais là on dit numéroté numérotation des pages on dit à la suite de la section précédente je là sur, ok oui, -moi. voilà c'est en I donc laisse autant le zoomer donc pour aussi modifier le style d'écriture là vous voyez c'est taille romaine le style le plus utilisé donc on va aller dans le début encore taille romaine mais mettre la police à 14 et la mettre en gras et juste agrandir le cadre que le texte soit vu donc vous voyez là là c'est en 7 non à I. et maintenant là c'est 8 et maintenant pour que la, cette page ici commence à 1, puisque c'est à partir de la section 2. Pour que la section 2 commence à la page 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir encore dans insertion, numéro de page, format de numéro de page. Là, nous allons dire 1, et 3, oui. et maintenant on va dire à partir, à partir de la page 1. Vous verrez un peu, à partir de la page 1, donc c'est un peu comme ça qu'on crée les sections dans Word. Pour les sections nous permettent de, donc, de créer des inter, des inter, des, vous ça comment, des inter pages. Donc des pages qui, qui n'auront pas le même rôle. Voyez un peu. C'est très simple. On va dire a quelqu'un à partir. Mais si vous à la suite, vous ne pouvez dire ça va tout continuer à 8. Mais si vous mettez à partir, si vous laissez commencer à partir de la page 10, tapez sur la partie de la page 10, vous tapez sur OK. Vous avez vu, ça commence à la page 10. Mais nous voulons que ça commence à la page à la page 1. Donc on va commencer à la partie 1. Cliquez sur OK, ça commence à la page 1. C'est très simple on reprenant voilà dans la page 2 tout ça 3 jusqu'à la fin de notre rapport enfin, un peu tout simplement tout simplement c'est pas une chose de très très très très compliqué donc je vous remercie pour votre même attention à nous revoir la prochaine fois pour euh, des nouvelles vidéos